Euh, résolution en 2023, trouver un GPS qui fonctionne, voilà. Réussite, santé, argent, bonheur, amour, etc. etc. Salut à tous, j'espère que ça roule. Dites-moi comment ça roule, dites-moi vos résolutions, dites-moi ce que vous avez fait pour cette fin d'année. Premier trajet pour ceux qui me suivent régulièrement sans le manchon. Je récupère petit à petit mon petit doigt. On est d'ailleurs en direction de chez la kiné avant d'aller bosser pour la première séance de rééduc. Euh, et puis voilà, résolution pour 2023, peut-être garder tous ces doigts intacts. C'était la première année que c'était pas le cas en tout cas, mais... Donc que ce soit la dernière, euh, c'est typard. En revanche, un 2 janvier, faire de la moto avec un cuir aéré et 15 degrés, euh, je pense qu'on a de quoi s'inquiéter. C'est plaisant, mais il y a vraiment de quoi s'inquiéter, les amis. J'ai l'impression de redécouvrir la moto, d'avoir ma main gauche euh, libre, là, c'est plaisant, franchement. Écoutez, j'avais peur sur la circulation pour un retour de vacances, pour ceux qu'on ont pris, et de nombreux sont-ils. Mais là, euh, c'est somme toute pratique, alors oui, on va arriver là où ça devient vite plus. Donc on va voir ce qu'il en est. à fois ça l'est étonnamment pourtant jusque là en tout cas bon une nouvelle année nouvelle dose de blaireau hein. je sais pas pourquoi la caméra est éteinte à l'aller j'ai de la batterie, j'ai de la mémoire cette fois je suis presque innocent mais je sors de chez la kiné qui m'a martyrisé le dos mon dieu j'ai trop mal, j'ai jamais eu aussi mal y compris sur la période où c'était fracturé, c'est terrible mais bon c'est le traitement j'ai le droit de mettre de la glace, je vais pas me gêner, hein, je vous le dis. Maison de la radio. C'est beau cette lumière là. Ah oui, alors j'avais des gros problèmes de cardital et ça y est, j'ai enfin reçu ma nouvelle qui fonctionne. Ça fait quand même plaisir. Hein. Allez, on y est. Ah oui, c'est vrai, ils ont pris les retournages de la télé. là. Souhaitez-moi bonne chance et rentrons. Il y a un fou en bas là, qui parle à quelqu'un. C'est bon, il y a le VTC. Ok, c'est bon. Bon, bah, sur ce retour à la casse-bas, bien fatigué. J'ai mal aux doigts, punaise, elle me l'a démonter mon doigt. Oh Waouh, pas pa, pa, terrible. Papa, pa, pa. Il va franchir le mur du son lui. Oh, demain on a un déjeuner avec les boss. À 13h. Wouah, l'enfer. Il est 2h du matin. Il pourrait y avoir un peu de nouveau sur la chaîne, je vous en dis plus. Euh... Dans quelques jours, j'ai été contacté par une société. Euh, mais je crois qu'ils sont en vacances là, donc je vais leur répondre. J'ai reçu ça avant le week-end, ils bossaient. Moi, j'étais pas très concentré et je crois que là, ils sont en congé. Mais voilà, dès que on a des contacts plus aboutis, je vous en dis plus. Ça pourrait être très sympa. Bon, bah merci tout le monde, bonne année de nouveau, meilleurs voeux, réussite, fortune, amour, santé, bonheur, etc, etc, et à, de... oh, dada. à demain pour la prochaine, bonne soirée, ciao